C'est une forêt très particulière d'abord parce que souvent sol, dans notre région euh, il faut travailler le sol parce qu'on manque d'eau en été euh, pour la couche herbacée et le peuplier malheureusement donc déjà euh, il y a ce travail du sol à faire donc ça c'est de l'investissement euh, soit en matériel soit par une entreprise soit par un voisin agriculteur qui peut le faire puisqu'on peut utiliser du matériel agricole sans difficulté après quoi on a les tailles de formation et de lagage, donc celles-ci coûtent cher. Si on les fait faire, elles coûtent d'autant plus cher que l'entreprise qui va prendre un bénéfice. Donc l'idéal, c'est quand même de pouvoir les réaliser soi-même. Et ça, ça demande du temps. Le peuplier étant dans l'aboutissement chez nous est de 15 ans, euh, il ne faut pas dire je plante et puis je reviens dans 5 ou 6 ans, euh, même quand ils ont 10 ans. Ça, c'est pas vrai. Il faut y revenir beaucoup plus souvent. On n'est pas dans l'implantation de chêne qu'on pourrait laisser pendant 10 ou 15 ans euh, toute seul. Ça demande du temps. Et concrètement, pour un hectare de peuplier, combien ça coûte le, au niveau de l'investissement, au niveau de la plantation Entre, alors en, en prenant la terre, euh, on va dire, euh, agricole, on hein, va partir de là, donc il n'y avait pas de souche ni rien, on est parti sur un terrain propre. La plantation, les plants, donc ça, ça peut varier, la protection contre le, le gibier, euh, les entretiens, les tailles et tout ça, euh, à mon avis, on est au moins, on est aux environs de 6 000 euros de l'hectare. Pour la première année Non, pour l'ensemble le, pour de la plantation sur les, sur les, les 15 ans, quoi, à peu près. D'accord, donc Oui, ben, en même temps, un peu plus. Non, 6 000, je ne sais pas, c'est 7 000 et 8 000. Il faudrait que je le calcule, je ne l'ai pas en tête, ça, c'est vrai. On est environ de 7 000 ou 8 000 euros, au mmh. total, maximum.